un peu une première euh, que Jean-Pierre Levoy nous a poussé à organiser euh, cette rencontre autour du livre, euh, ce qu'on fait habituellement en librairie, mais bon, vu les circonstances, euh, voilà. Mais du coup, euh, ça a permis à beaucoup de personnes euh, d'être présentes euh, dans le monde entier, puisque c'est vraiment une rencontre internationale euh, <rire> qu'on va suivre ici. Euh, alors... Euh, Bon, Jean-Pierre Lebrun, je pense que tout le monde le connaît ou presque. Donc, il est psychiatre, psychanalyste et il exerce en, en Belgique, à Namur et à Bruxelles. Il est pour les éditions RS une personne importante puisqu'il dirige plusieurs collections, notamment la collection Humus et Singulier Pluriel. Donc, euh, Il a écrit euh, des livres euh, qui, que vous avez sûrement pour la plupart lus, puisqu'ils ont très bien marché. C'est notamment Le monde sans limite et le dernier, Un immonde sans limite, qui est paru euh, juste avant le confinement. Donc, euh, euh, donc là, il a écrit un livre avec Anne Joss. Ils vont euh, commencer par nous en parler. Et ils ont invité pour discuter avec eux euh, Joseph Rouset, qui est aussi un auteur RS, entre autres, puisqu'il est, est un auteur prolifique, euh, psychanalyste, formateur, cofondateur de l'association à psychanalyse Et son dernier livre paru chez RS, c'est « La posture du superviseur euh, ». Également José Morel Saint-Mars, qui vit en France donc, euh, et qui est psychologue euh, formée à la psychanalyse, qui a exercé toute sa carrière en PMI, dont elle a tiré un livre publié chez RS, aussi Psy de banlieue, euh, où elle raconte euh, d'une manière un peu romancée, euh, en tout cas sous forme de récit, son expérience. Et Claude Allione, psychanalyste, membre d'Espace Analytique, qui est maintenant en Italie et qui a une grande expérience de la supervision et de la régulation d'équipe. Son dernier livre paru donc chez ERES, « Vocabulaire raisonné de la supervision ». Alors, je pense qu'on va commencer par donner la parole à Jean-Pierre, ensuite Anne, euh, ensuite ce qui est prévu c'est Joseph, puis José et ensuite Claude. Et à la suite de quoi, on laissera la possibilité à ceux qui le souhaitent de poser des questions. Alors pour ça, il faudra lever la main. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de jouer avec Zoom. Il y a une petite icône pour lever la main. Et il faudra à ce moment-là ouvrir le micro au moment de parler. Mais pas avant parce que comme on est très nombreux, euh, ça risque d'être compliqué pour le son euh, bon mais voilà donc euh, Jean-Pierre à toi ah tu pas le son on ne t'entend pas voilà d'accord ça y est ah, voilà. Voilà. on ne t'entendait pas ben, merci d'abord à ERES d'avoir organisé cette soirée Merci à tous ceux qui sont là et on est heureux du nombre euh, impressionnant d'ailleurs de personnes qui se sont inscrites pour euh, ce, ce livre qui est au fond enfin, un petit livre j'ai envie de dire parce que c'est un livre qui retrace ou qui relate tu... d'abord et avant tout une expérience une expérience clinique euh, de travail avec des travailleurs sociaux au sens large du terme et pour lequel euh, il nous a semblé utile à Anjos et moi-même de tenir une place selon un certain dispositif dont je vais quand même donner deux, trois indications parce qu'il est important pour moi ce dispositif, mais qui nous ont amené du coup à pouvoir tenir, nous référer ou nous référant plutôt à la psychanalyse, tenir une place qui permette peut-être aux gens qui travaillent dans le secteur du travail social de... Reprendre ou de continuer ou de poursuivre ou de, de se relégitimer à occuper une place qu'ils qu ont dans la rencontre. Voilà. Mmh. Je crois que c'est vraiment le thème essentiel de la chose, c'est que grâce à ce dispositif comme ça, dont je vous dis rapidement, simplement, c'est qu'on n'a on a pas voulu ni des synthèses, ni des explications, ni des longues. On a voulu que les gens viennent parler, c'était ce qui leur était demandé, de ce qu'ils se souvenaient ou de, du cas clinique ou de la difficulté clinique avec laquelle ils se confrontaient, soit de la difficulté comme telle, soit de ce que ça leur faisait eux ou posait eux comme question. Et petit à petit, ça s'est assez facilement mis en place, euh, de telle sorte que les gens ont, ont spontanément accepté de parler euh, à partir d'un tirage au sort euh, de leur, ce qu'ils avaient eux dans la tête euh, comme cas clinique ou comme question clinique. Alors, c'était important parce que ce dispositif n'est pas sans rapport, je dis bien n'est pas sans rapport, n'est pas sans, entre guillemets, avec euh, l'association libre de l'analyse, non pas comme telle, évidemment, bien sûr, mais dans le principe qu'au fond, en laissant aller la pensée, en laissant suivre le fil de ce qui euh, nous tient, de ce qui nous détermine, de ce qui nous vient, eh bien, il y a parfois plus à entendre, dans ce mouvement-là que dans celui d'avoir tout organisé ou tout mis en, en synthèse ou tout mis de telle sorte que ce soit lisible par d'autres peut-être. Mais ça enlève la dimension justement de présence en quelque sorte de chacun dans ce travail social qui est vraiment pour moi essentiel. Et je pense que c'est à ça qu'on est arrivé dans ce livre certainement. C'est à me remettre au centre et à essayer de ne pas oublier euh, que le centre de ce travail, et ça, ça va plus loin même probablement que le travail social, c'est la possibilité de la rencontre qui existe entre quelqu'un qui vient demander, qui vient, qui vient appeler au secours, qui vient éventuellement interroger, que sais-je, peu importe, et un autre qui est engagé à cette place-là. Et dont il s'agit de, euh, de supporter l'adresse de celui qui vient et de soutenir ce, ce, ce travail. Et là, figurez-vous que c'est intéressant, à un moment donné, peut-être depuis une dizaine d'années que nous avons fait ça, douzaine, nous avons eu pas mal de, de témoignages de ce que, paradoxalement, la psychanalyse, qui est souvent aujourd'hui, comme vous le savez, très décriée, se trouve bien au contraire un outil extrêmement précieux, pas tellement à partir de sa conceptualisation qui bien sûr existe et qui est très déterminante, mais à partir de la place elle-même que euh, le fait d'être analyste impose de tenir. Et ça, c'est quelque chose qui nous a semblé important et dans lequel le rapport euh, que nous avions Anne et moi a été peut-être euh, précieux pour justement rendre compte de cela, permettre cela d'abord et puis même un peu pouvoir en rendre compte dans cet écrit euh, qui est, plutôt une sorte de, ce n'est pas un écrit au fond, c'est une sorte de, de manière de transcrire cette expérience que nous avons vécue, l'intérêt d'avoir pu, entre autres, repermettre, et dans, il y a certains cas cliniques qui sont racontés là-dedans, qui me semblent sont, sont presque exemplaires, permettre à certains qui étaient en difficulté de pouvoir soutenir cette rencontre, eh bien, de pouvoir finalement, grâce, non pas à du savoir qui leur était donné, non pas à des légitimités qui leur étaient euh, euh, inculquées par Dieu sait, quelle, euh, Dieu sait quelle institution, mais simplement parce qu'ils avaient la possibilité de retourner en eux pour trouver la question que ça leur posait, et du coup, de pouvoir éventuellement s'engager dans la rencontre, euh, de telle sorte que ce soit autre chose qu'une pure et simple... Euh, relations comme ça euh, d'usage, on pourrait dire d'usager, parce que c'est un terme que moi je n'aime pas du tout, mais qui aujourd'hui affoisonne évidemment les usagers. Euh, et puis voilà, je pense que ça nous a semblé important de rendre compte de cette expérience pour pouvoir euh, essayer de la partager, de la faire partager, et de dans cette, ce moment extrêmement difficile de l'évolution sociétale dans laquelle nous sommes, d'aussi parvenir à remettre le doigt sur ce qui est vraiment essentiel dans le rapport que l'on peut avoir avec euh, des patients ou des gens qui viennent demander faire appel demander de l'aide à ceux qui se trouvent dans les positions de travailleurs sociaux. Je sais pas, Anne, tu veux peut-être je te passe la parole un peu pour. Oui, oui, peut-être que je peux rebondir sur cette question-là parce que je me dis que en t'écoutant euh, la, la rencontre elle était aussi notre rencontre avec le réel clinique des travailleurs sociaux et que c'est bien ça on a voulu, euh, dont on a voulu rendre compte de, de, de, de, de, cette ex, de ce que tu nommes cette expérience mais qui nous a mis au travail et, et c'est vrai qu'écrire ce livre n'a pas été évident euh, on, on, on s'y est repris à à, à, à plusieurs fois, et soit on était trop conceptuel soit on était euh, trop dans des transcriptions de, de situations cliniques. Il nous a fallu trouver cette façon de faire euh, où, en même temps, euh, on, on, on tentait d'élaborer ce qui, ce qui avait lieu là et, euh, et où on restait quand même pour, pour pouvoir le faire. Accroché, il fallait rester accroché à ce, à ce réel de la clinique, euh, en tout cas le réel de la clinique dont nous parlaient euh, les travailleurs sociaux. Euh, voilà. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu veux… Oui, non, Vraiment je vais revenir sur peut-être la chose qui nous a certainement importé le plus, c'est la question de, du chapitre qui s'appelle un engagement subjectif. Oui. Parce qu'au fond, euh, ce qu'on a souvent constaté, c'est que, ce qu'on avait souvent constaté, c'est que, je dis, les, les, le travailleur social a souvent a plein d'antennes, plein de manières de percevoir des choses. Et en même temps, il en utilise très peu. Il utilise très peu ça et il se laisse souvent mettre sous tutelle de la connaissance. C'est une façon de faire, mais aussi bien de, du management ou d'autres façons de procéder aujourd'hui qui, qui ne tiennent plus beaucoup compte justement de la clinique. Et ça, c'est quelque chose que nous avons... Il me semble pu, tant que faire se peut bien sûr, mais réinitier ou restimuler en tout cas ou ressusciter que pour qu'il y ait la possibilité de la part de ces gens-là de, de s'engager subjectivement dans la relation. Et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas simple du tout. Vous le savez bien d'ailleurs, nous ne devons pas être travers sociaux pour cela. Il est aujourd'hui difficile parfois d'oser encore donner son avis, tellement il y a des idéologies en cours de toutes les sortes, tellement... Euh, les réseaux sociaux fonctionnent avec des possibilités de venir vous tomber dessus si ça ne convient pas à ce qui est en cours. Enfin, aujourd'hui, soutenir une position singulière, alors que dans le monde d'hier, en général, elle était la même, plus ou moins donnée à tout le monde et chacun se débrouille avec ça en y mettant sa, sa nuance d'exception, j'ai envie de dire, pour pouvoir fonctionner. Aujourd'hui, elle est tellement disparate, tellement plurielle, que beaucoup de gens s'en retrouvent presque paralysés au niveau de l'engagement subjectif qu'ils peuvent avoir. Or, c'est toujours la même chose, c'est penser que si on met le, le, le centre, si on met le cœur sur la rencontre, c'est évident que l'engagement subjectif va être important et va, mmh. va venir qualifier, va venir donner une qualité à cette rencontre. C'est parce qu'il y aura rencontre, et cette rencontre peut être un ratage c'est ça qu'il faut. Ce pas d'office parce que la non. rencontre produit un effet tout à fait bénéfique, heureux, tant mieux d'ailleurs, mais ça peut être un ratage. Mais c'est pas peut-être une rencontre qui tient sur quelque chose que les deux reconnaissent que voilà, ça ne s'est pas passé, ou la rencontre n'a pas eu lieu. On a eu pas mal d'exemples de ce type-là et je trouve que c'était vraiment intéressant de, de redonner en même temps du coup une sorte d'importance cruciale même à ce travail, dit travail social, mais qui est souvent le, le premier pas vers quelque chose qui est de remettre en place l'appareil langagier, la, la, le, le fait même du tiers-langagier. c'est même pas, pas là que ça venait. Donc, c'était vraiment un, un moment particulièrement euh, important. Mais je préfère peut-être qu'on continue. Moi, je vais m'arrêter un peu pour le moment. Je préfère répondre après aux questions de nos collègues que nous avons invités à nous relancer. À moins que Anne, toi, bien sûr, tu veux encore dire. Non, non, ce que j'aurais juste rajouté, c'est en effet, mais ça, si on en parle dans le livre, il, il en sera probablement question dans, les, dans la discussion, c'est comment on s'est aussi rendu compte que le travail social aujourd'hui est, est régi aussi, par, euh, entre autres, des logiques d'évaluation euh, euh, issues des, de, de, du management de, tel qu'il a lieu aujourd'hui, et que justement, euh, dans cette logique d'évaluation, ça ne permet pas de prendre en compte l'inédit de la rencontre, parce qu'au fond, la rencontre, elle n'est elle non programmable, elle nécessite Bien sûr, un lieu, un lieu d'adresse, elle nécessite du temps aussi et que ben, ce temps pour se faire, certains travailleurs sociaux, ils, ils courent derrière. Et c'est vrai que leur, leur travail est, est de ce fait-là, je dirais, d'évaluer par ces par logiques managériales. Et c'est quand même, comme disait Jean-Pierre, euh, tenter de remettre ça au cœur, au cœur de leur travail, qu'il est qui ont en quelque sorte les, les relégitimés dans, dans ce qui était leur, leur, axe, leur axe de travail. Voilà, j'en resterai là, et euh, peut-être en effet que nos intervenants peuvent intervenir. Je ne sais pas qui… Bon, bah, je, je, oui, je crois que c'est Joseph. Que... Comment bah, euh, L'ordre or, a été déterminé comme ça. Oui, voilà euh, <rire> Eh bien, bonsoir à, bonsoir à tous et toutes. Euh, moi, je suis un petit peu embêté parce que la, la vision, ça commence à me courir sur le haricot. Vous voyez ce que je veux dire euh, Bon, j'ai répondu présent parce que j'ai de l'amitié pour Jean-Pierre, puis bon, pour Marie-Françoise et ses collègues des éditions RS. Je crois que c'est important, surtout dans un moment difficile, de soutenir les, les éditeurs. Et... Mais je me disais, le, le maître mot du, du bouquin, et vous l'avez repris euh, tous les deux euh, plusieurs fois, le maître mot, c'est la question de la rencontre. Mais alors, du coup, euh, du coup la, la question de la rencontre, ça ne peut pas se faire en visio. Quoi. Hein? On est devant quelque chose d'un peu difficile. Alors bon, Je ne vais pas, pas épiloguer sur le fait qu'on est pris par une, une épidémie terrible et qu'on est obligé de se, se soumettre aux... Euh, à ce qui se passe, voilà. Bon, je suis, suis d'accord, mais enfin, ça m'a posé quand même une, une question parce que le, le travail, euh, travail social, le travail psychique aussi, euh, ne se fait que, un peu comme disait Lacan, euh, que, que corps présent. Quoi. Il y a cette question, je pense, qui est sous-jacente, et je suis un petit peu inquiet du fait euh, que beaucoup d'associations, finalement, ont, ont plongé euh, sans réflexion dans un usage, je trouve, un peu immodéré de de la visio. Voilà, c'est un petit peu, petit peu un préambule, mais que je voulais poser parce que ça qu pose, pose vraiment le cœur, des, le cœur des questions dans la, dans la, rencontre, dans la rencontre humaine. Euh, sur, le, sur le bouquin lui-même, au premier abord, j'ai été tout à fait enthousiaste parce que c'est pas fréquent qu'on on a des, des collègues qui sont des praticiens de non seulement la psychanalyse, mais surtout de la, la supervision, l'analyse des pratiques, ou la technique du quotidien, comme, comme vous l'avez appelé, euh, ce n'est pas souvent qu'ils ouvrent leur, euh, leur, leur atelier pour expliquer un petit peu comment ils s'y prennent, euh, comment ils ont inventé ce, tout ça, euh, comment ils se sont mis à bricoler en fonction des questions qui leur, euh, qui leur arrivaient. Voilà, je trouve que c'est une, euh, une belle démarche. Et puis je me disais, euh, c'est un poste que j'ai dit dans une petite note de lecture que, que j'ai envoyée euh, à VST, la revue des CMEA, euh, je me disais que c'était un, un bel exercice de, de psychanalyse euh, en acte. Euh, « Psychanalyse amusante », disait Lacan dans, dans le séminaire 1. J'avais dit ça à des collègues il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit « tu rigoles », il n'a jamais dit ça, mais c'est vrai, hein, Lacan parle de psychanalyse amusante. Bon, avec cette idée de, de faire jouer justement les, les, les, les, les signifiants dans… Euh, dans, comme ça, dans le nouage de, de la langue telle que ça vient, etc. Voilà. Alors ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et, et puis, euh, bon, le, le, la forme dialoguée du bouquin paraît tout à fait précieuse. Alors j'entendais Anne qui disait aussi 6 prix à plusieurs fois, et je bon, mm -hmm. je comprends parce que c'est pas c'est pas évident de c'est pas évident de, de, de, de, de dialoguer, de relancer les questions, de les reprendre. Ça tombe souvent dans des choses trappes. Euh, et ça va sur des pistes un petit peu inconnues. Voilà, donc premier, premier abord, je dirais, le, le bouquin, euh, je témoignerai de mon, mon enthousiasme, et c'est un, un témoignage tout à fait précieux. Euh, et alors, au, au deuxième abord, si je peux dire, euh, ce genre de bouquin, j'ai tendance à les lire deux fois. Et au deuxième abord, il euh, y, y a un certain nombre de questions qui me, qui me sont venues, que j'aimerais éclaircir avec vous, euh, la première, elle concerne ce que, ce que Jean-Pierre a, a peaufiné là, sous le concept de, de, de place d'exception. Et dans le, dans le descriptif du, du dispositif et dans. Euh, dans les commentaires que vous faites autour de, de ce dispositif, euh, je me demandais, mais bon, c'est un point qui n'est pas très clair pour moi, est-ce qu'il n'y a pas une confusion avec euh, l'animateur ou les animateurs de, euh, des séances de travail Je trouve qu'il y a quelque chose qui est, qui, est un peu, qui est un peu confus pour moi, parce que si le, la place d'exception elle est, elle est liée euh, forcément à la question du tiers, euh, inscrit au titre du, du fait qu'on parle, au titre du langage. Euh, à ce moment-là, je, je me disais peut-être euh, on est obligé de penser de façon beaucoup plus large. Alors qu'il y a un animateur ou des animateurs dans des séances de travail, je veux dire, ça me paraît tout à fait évident. Mais là, je trouve je trouve qu'il y avait un que par moment que je ne comprenais pas très bien. Premier point, peut-être que, si vous voulez éclaircir ce point-là. Puis deuxième point, euh, dans le milieu du bouquin, euh, je crois que c'est Jean-Pierre qui dit ça. À propos du, de la place du concept, il y a tout un chapitre sur le concept, qui mm -hmm. est tout à fait précieux, et Jean-Pierre, il me semble que c'est lui qui dit « Juste ce qu'il faut de théorie euh, ». Le bouquin est en même temps est farci de théorie, donc ça c'est une vraie question. C'est bon, une théorie que, que, que je connais quand même, puisque depuis quelques années je suis les travaux de Jean-Pierre, bon. En plus, on a un, un affinage, je dirais, de, de, des concepts, et puis une, pas, une, pas quelque chose de simpliste, mais une, je une, une simplification quand même de, de certains, certains éléments. Mais ce que j'amènerais dans la discussion, euh, c'est que les travailleurs sociaux, enfin deux points, les, les travailleurs sociaux euh, qui apportent le, le récit de leurs pratiques, que ce soit de leurs embarras ou de leurs trouvailles, etc., sont déjà dans quelque chose d'un effort théorique, c'est-à-dire que le... peut-être on n'a pas fait assez attention à ça, c'est-à-dire qu'un récit lui-même est une construction, alors pas conceptuelle au sens savant du terme, mais est déjà une construction tout à fait, tout à fait élaborée, et j'ai alors. J'entendais Anne qui disait « on a basculé euh, » soit de faire des comptes-rendus de, de séances, soit d'aller plutôt du concept. C'est vrai que j'ai regretté, moi, qu'il n'y ait pas, par exemple, quelques, euh, quelques présentations telles qu'elles se présentaient, justement, parce que je crois que c'est quelque chose de tout à fait, tout à fait précieux. Euh, et puis, j'ajouterai ce deuxième point, que je suis euh, d'autant plus touché par cette question, c'est que ça fait une trentaine d'années que je forme des travailleurs sociaux, et la formation du, du travail social est un aller-retour permanent entre une pratique complexe et en même temps un travail d'élaboration. Donc, je me disais, euh, le livre, si sur on le, sur le, sur le prend un peu trop, un peu trop, trop haut, peut-être un peu trop vite, on se dit euh, quand même, il y aurait un découpage entre, je sais que ce n'est pas ça qui est cherché, mais je, je caricature exprès pour mettre le, le trait, euh, il y aura un découpage entre ceux qui savent et puis euh, ceux qui ont le nez dans le guidon et, et, et, et, et finalement euh, qui seraient dépourvus de savoir. Alors je crois que, bon, on voit bien que les choses ne se découpent pas de cette façon-là. Et que ce, ce travail, il me, il me semble que c'est un travail, et vous insistez euh, l'un comme l'autre assez souvent, c'est un travail euh, de construction collective. Quoi. Mm -hmm. euh, chacun amenant sa pierre, je dirais. Voilà. Alors voilà, j'interrogeais un petit peu ce, ce déséquilibre entre euh, juste ce qu'il faut de concept, mais j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. Et en même temps, bon, quelle est la… Quel est le, quelle, est la, quelle est la ligne de crête sur laquelle se tenir Juste un, une petite anecdote pour terminer. Euh, on a été contacté à Psychassot il y a quelques années par un directeur pour, euh, pour faire des supervisions. Et euh, il était très malheureux parce qu'il avait embauché deux psychanalystes et, dans deux équipes différentes. Et de la, à l'issue de la première séance, les, les, les deux équipes. Euh, sont venus le trouver en disant « mais on ne comprend pas, il y en a un des deux qui fait le sphinx, c'est-à-dire dont on n'a pas entendu un mot, et l'autre il nous fait des cours comme à la fac. » Alors voilà, bon, je trouve que votre bouquin pose la question du juste milieu, hein, comment tenir la ligne du concept et en même temps euh, tenir finalement le, le vivant de la pratique telle qu'elle se présente, c'est-à-dire euh, souvent… En, souvent en désordre, mais, mais quand même avec un ordre sous-jacent, euh, je ne sais pas si on peut dire préconceptuel, ce n'est pas forcément intéressant, mais j'ai toujours pensé que la question du récit était absolument fondamentale. Donc voilà, Je vais vivre un petit peu en vrac toutes mes impressions, je ne sais pas ce que vous voulez en faire. Anne, tu veux dire Jean-Pierre que... okay. Oui, okay. oui ben, c'est deux questions très intéressantes, mais qui déjà pourraient prendre un très long temps pour y répondre, comme probablement. Moi, pour aller vite, je dirais ceci c'est que ça a été tout l'enjeu, à mon avis, de ce travail, dans l'après-coup, hein, parce qu'au moment où on était là, on ne pensait jamais penser à ça, de penser comment soutenir une, une horizontalité de travail mm -hmm. sans discréditer l'existence d'une verticalité mm -hmm. dont nous n'étions pas les propriétaires, mais dont nous étions il faut bien le dire, ou même moi je dirais comme ça, dont j'étais celui qui la soutenait. Donc, euh, voilà. Et c'est ce jeu, de parce que le modèle dont nous venons est quand même un modèle pyramidal dont nous, ne venons, dont nous ne voulons plus, enfin, et dans le bon sens du terme, dont nous voudrions nous libérer pour pouvoir avoir davantage d'égalité démocratique, dans le bon sens du mot, je trouve ça vraiment tout à fait précieux. Néanmoins, le grand, le grand danger actuellement me semble être de penser que l'on puisse se passer de la verticalité. Alors ah non, on ne peut pas s'en passer. Mais on peut la situer autrement que comme étant ce qui régit tout et ce qui vient mettre le tout sous sa houlette. Quoi. Et là-dessus, il me semble que cette question va de pair avec ta, ce que tu poses dans la question du concept, parce qu'évidemment, la, la question du concept, euh, moi, si j'ai si dit qu'il y avait une méfiance chez certains travailleurs sociaux, même chez beaucoup, à l'égard du concept, ce n'est pas du tout de manière négative, c'est écrit dans le livre pas du tout comme ça, c'est au contraire dire parce que le concept a toujours le risque de venir éteindre en quelque sorte mmh. le lieu même qu'il touche, qu'il atteint, mmh. qu'il veut atteindre. Alors, l'atteindre et l'éteindre, ce n'est pas la même chose, évidemment. Hein bon. Mais, euh, et aujourd'hui, je trouve plus que jamais. Je pense qu'on est à un moment délicat, où si je pourrais le dire comme ça, d'une toute autre façon qui n'est pas écrite dans le livre, ce que comme le vient maintenant, c'est que nous sommes à un moment où la carte semble de moins en moins parler du territoire, pour dire comme ça. Donc, et sur le territoire se passent des choses qui sont importantes à reprendre là où elles sont, comme elles sont, pour essayer de les dégager, de les conceptualiser un peu, de faire avec ce que l'on peut. Et c'est en cela d'ailleurs que quand on introduit des concepts analytiques, quand on l'a fait, d'abord je ne suis pas sûr même que les participants à ces réunions accepteraient que l'on dise ça, parce que jamais on ne l'a fait sur le mode d'un concept à introduire. jamais. Mmh, mmh, mmh. Ça a toujours été fait d'une façon qui expliquait ce qui pouvait se passer là, comment, comment ça pouvait arriver. Alors du coup, évidemment, on a nos concepts, Anne et moi, certainement derrière la tête. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est qu'ils comprennent que pourquoi est-ce si il se passe ceci ou qu'est-ce qui arrive là. Eh bien, nous, on entend quelque chose, mais on va le traduire avec nos mots, c'est-à-dire en, en passant par les mots de tout le monde, et finalement, du coup, ça permettait d'entrer dans cet échange. Donc, pour moi, c'était deux, deux questions, elles devraient vraiment s'articuler, elles pourraient s'articuler, parce que la place d'exception, c'est vrai que moi, j'en parle beaucoup, ça ma manière à moi de, de théoriser quelque chose, mais qui, je crois, tient, tient vraiment à ce que nous sommes des êtres parlants, et à ce qu'il y a de langage, c'est à ça. c'est La place d'exception, pour moi, c'est l'ombilique, du langage, en quelque sorte. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut bien, pour parler, euh, parler d'une place d'exception, <rire> parler de son propre chef qui est toujours une place d'exception. Et en même temps, euh, la conceptualisation peut aller finalement à l'encontre de ça, si on s'y englute de trop. Si on est trop pris dedans, elle finit par être... Euh, elle, elle met mal à l'aise, à mon avis, euh, euh, ce que tu essayes, de, à juste titre, de dire, surtout aujourd'hui, que nous sommes dans une sorte de d'amplification majeure de la conceptualisation et qui en même temps est mise en est battue en brèche par le, le la situation concrète dans laquelle se trouvent parfois les gens. En particulier. Voilà ce que moi je répondrais. Je C'est si un petit peu. Moi, j'aurais envie de reprendre justement à propos de la, la remarque là, sur les, les, les récits cliniques, hein, sur le, le fait que c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas eu un récit un récit d'une séance comme ça in extenso, mais on, on l'a fait, hein, on l'a fait, on a transcrit ça avec Jean-Pierre, on l'a fait transcrire et puis en le relisant, il nous semblait qu'on perdait euh, l'arrêt vive, de, de ce qui s'était passé dans cet échange. Euh, C'est la mise à plat qui fait que, que, que ça, ça a cet effet-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu le faire, mais je trouve que tenter de garder le, le, le fil du côté de l'énonciation fait alors en sorte qu'il faudrait faire un récit très particulier, c'est maintenant que j'y pense. Hein. Je me dis, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire un récit d'une séance en, en mettant l'accent sur cette question de, de, de cette énonciation euh, en, en élaboration, puisqu'il y avait des moments d'élaboration collective aussi. Hein. Voilà. Euh, c'est une, une question intéressante, je trouve. Tout à fait. Euh, voilà, c'est comme ça que je, je reprendrai ça. Euh, je le garde comme question. Voilà. peut José peut enchaîner ah. pour, euh... bonsoir là je, je vois Marie-Françoise je ne sais pas si c'est correct bon. Attends, oh, bah. euh... le euh. hein? je vais, vais, vais d'abord repartir de la remarque sur la difficulté de cette soirée Zoom je ne suis pas très à l'aise euh, mais j'ai accepté parce que je connais, j'ai je, je, déjà été en présence de Jean-Pierre, d'Anne, de Marie-Françoise et que j'ai assisté à une séance de la clinique du quotidien. Et c'est un peu comme euh, faire des entretiens au téléphone pendant le premier confinement était possible avec des patients que j'avais déjà connus et euh, comme si on, on pouvait se, se représenter le corps de l'autre en vrai. Euh, mais sinon, c'est vrai que parler de la rencontre par Zoom, c'est un peu surréaliste. Euh, J'ai parlé du livre qui m'a beaucoup plu. Je, je, je vais reprendre le terme de, de Jean-Pierre tout à l'heure. C'est un petit livre. Et pour moi, les petits livres, c'est plutôt un compliment. Parce que ce sont des livres qui ne sont pas intimidants et qui aident à travailler. Et qui aident vraiment à travailler. C'est des, des petits livres qu'on peut emmener avec soi. Je, je dirais aussi, comme Joseph, que c'est un livre que j'ai lu deux fois. Une première fois, très rapidement, très joyeusement, euh, par la, la, la vivacité de ce qui s'y présentait et par le, le plaisir d'arriver de, sur des... Comment dire C'est comme un livre qui fait circuler dans des lieux qu'on connaît quand on est clinicien. Et moi, le mot qui m'a qui plu dans ce livre, c'est le mot courage. Et je trouve que ce livre partie de ces outils dont en ce moment on doit se munir pour résister à ce qui se passe. Mm -hmm. donc là, il y a presque toute la dernière partie qui, qui est assez euh, un constat atterrant qu'on fait partout dans tous les domaines et la seule façon il me semble de rester vivant et créatif quel que soit, pas seulement dans le champ du médico-social, mais dans, dans, dans, enfin, il n'y a, a qu'à écouter les patients, c'est compliqué partout. Euh, rester vivant, rester présent à ce qui se passe nécessite qu'on qu s'arme qu les uns les autres. Je, je suis le nombre de participants. Pardon Claude, vous avez dit quelque chose Non, non, non, non. Je <rire> ah Bon. Batterie 60. Connectée. Voilà. Alors, j'ai été aussi extrêmement intéressée par la, la question de de ce dispositif qui se créait en même temps qu'il se faisait. Et une question que j'avais, moi, c'est, avez-vous changé des choses dans votre dispositif Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, ou vous vous êtes dit, c'est moins bien Et en tout cas, c'est vrai que l'idée de demander que, les, que soit tiré au sort, au début de la séance, celui ou celle qui va présenter sa situation, euh, je trouve que déjà, ça parle de l'engagement, rien que dans le dispositif, et que ça, c'est une trouvaille merveilleuse le fait de, de parler sans notes, mais sans savoir d'avance, donc sans pouvoir se préparer, euh, ça montre bien que venir à ces, ce type de travail collectif, c'était euh, prendre un risque. Et, et je, je, je, je me suis demandé s'il y avait eu d'autres formules ou des choses que vous aviez abandonnées encore plus. Euh, à propos de la clinique, c'est un livre qui est, la deuxième fois qu'on le lit, on pourrait s'arrêter en plein d'endroits, il y a des notations cliniques, qu'on retrouve, je trouve, dans les, dans les livres écrits par des gens qui sont au plus près de, oui, plus près de la clinique. D'ailleurs, il y avait une expression à un moment donné qui est « accueillir la brutalité des fêtes ». Mmh. Et, euh, on, on le sent partout dans, dans les… c'est Ce livre qui a, qui a de l'épaisseur, il me semble, euh, et ça c'est précieux, on, pour, on, pour, on, on aurait envie de le, de le reprendre et de le déplier. Sur la question du, de la mise en récit, moi, ma réponse, c'est qu'il n'y a que la fiction qui rend compte de la, de la brutalité des fêtes. Et je pensais, il me venait à, à, à l'esprit, à un moment donné, dans, dans, au cinéma, on s'est mis à vouloir que, des, que pour jouer un pâtissier, on prenne un pâtissier, ou pour aller chercher des gens dont c'était le vrai métier. Et c'était très mauvais, parce que le, le passage à l'écran, il y, y a une transformation nécessaire pour rendre crédible. Et je, En tout cas, c'est ce que j'ai fait, moi, avec le Psy de bon Dieu, c'est que je, je crois que le, la mise à, le, le, le verbatim d'une séance, c'est illisible. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, Anne, tu écris quelque chose qui m'a paru très, très juste. Tu disais, le vif de la clinique s'évapore très vite. Oui. Et, et, et ça m'a rappelé plein de circonstances où j'ai pu raconter, où on m'a raconté des moments de, de, de travail avec... Euh, un enfant ou un adulte, et où, quand les mois passent, on se rappelle plus, on se rappelle plus très bien, ce qui fait qu'on avait eu telle idée ou ce qu'on avait fait telle association ou comment était venue telle interprétation. Et voilà, je trouve que c'est ça, c'est très précieux ces notations et c'est très, euh, c'est rassurant de sentir que cette communauté de sensibilité, peut-être. Voilà. Euh... Bon, puis je j'en restais là. Bon. Non, il y avait une dernière remarque sur le… Je ne sais pas si ça apparaît bien dans votre livre, mais quand j'avais assisté à la séance, j'avais trouvé extrêmement précieux la richesse des associations de chacun sur la situation <rire> présentée. Et le fait que les gens aient des, des, viennent d'institutions différentes, qu'ils aient des, des fonctions différentes, des formations différentes, je trouvais ça très, très riche. On a, on a rarement dans un… Même dans une institution où on travaille plutôt bien, on n'a pas cette, euh, cette même éventail d'associations très variées. Ça, ça je, trouve, je trouve que c'est une richesse de votre dispositif. Voilà, c'est tout. Vas-y, Anne. Et ça, c'est peut-être pour rebondir sur la dernière remarque de José. C'est vrai que euh, les intervenants eux-mêmes l'ont dit euh, quand on a discuté de ça avec eux, que pour eux, c'était parfois plus facile de venir parler de ce qui se passait, de ce qui était compliqué euh, là, parce que ce n'était pas dans leur institution. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait, euh, de par le dispositif, une, une circulation de la parole et un, un accueil de ce qui pouvait se dire, de ce qui était… voilà, parce que ce sont quand même des… des des, des difficultés que vivent les travailleurs sociaux, c'est quand même de ça qu'ils venaient parler, de, de situations qui les interrogeaient, où ils se demandaient ce qu'ils faisaient là, pourquoi ils continuaient, pourquoi, qu'est-ce qu'ils soutenaient. Enfin voilà, c'est quand même des situations dans lesquelles les gens parlaient tout en s'engageant assez, assez fort dans leurs propos. Et, et, et c'est vrai que ça demandait... Euh, un, un vrai accueil de ce qui se disait là et peut-être que dans les institutions c'est pas toujours aussi évident d'en parler parce qu'il y a d'autres enjeux enfin, dans, dans toutes les institutions mais donc c'est vrai et du coup ça, ça, ça offre euh, enfin, ça permettait quand les uns et les autres euh, associaient comme dit José assez librement à partir de ce qui était euh, présenté là par euh, par, par par quelqu'un, euh, il y avait ces moments où ça, ça fusait un peu dans tous les sens, mais c'était intéressant aussi, parce que justement, ça avait une fonction d'ouverture. Après quoi, euh, euh, c'est parfois Jean-Pierre qui venait redonner un axe pour penser, ce que moi j'appelle dans les livres venir vectoriser un peu euh, quelque chose dans la séance. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si oui, tu veux oui, comprendre. Oui, j'ajouterais parce que je trouve intéressant euh, euh, ce que dit José là sur la fin, mais je ne l'interpréterai pas comme ça. Mmh. Le fait que ce soit des gens qui viennent d'institutions différentes, etc. Oui, c'est bien sûr vrai. Mais en fin de compte, je me dis que en t'entendant d'ailleurs ça me vient, je ne vais jamais oui. penser à ça, oui. mais en t'entendant euh, euh, José, je, je me disais que au fond, c'est comme si on avait trouvé le truc. Pardonne-moi de l'expression toute bête, pour que les gens abandonnent aux vestiaires avant d'entrer dans le, le lieu de travail leur leur euh, leur rôle, leur fonction, leurs outils, leur <rire> qui venait parler d'eux, de d'un patient, mais à travers eux. Mmh. Et ça, je crois qu'on a souvent éprouvé ça, que que c'est ça qui donnait l'intérêt aussi de ces, ces échanges après, où chacun, comme tu venais de dire, a associé ses propres affaires à lui, ce qu'il en pensait, etc. Mais je pense que c'était gagné, ou ça a été un pari un peu réussi, si on peut le dire comme ça, parce qu'on est parvenu à ce que les gens abandonnent vraiment, leur, non pas leur concept, mais abandonnent leur, tout ce qui était le… Le, le, le vêtement qu ils, qu ils, qui cachait leur humanité, en quelque sorte. Ils, ils sont là, en tant, ils sont venus en tant que, ils venaient finalement en tant que, ben voilà, je suis venu, j ai, j ai, moi, bien sûr, j'ai ceci comme formation et comme euh, tout ce que l'on veut là derrière, mais au total, c'est moi, Jacques, Jules, Jean, euh, Geneviève, Arthurine, tout ce qu'on veut, qui ai rencontré euh, tel patient et, et voilà ce que ça m'a posé comme question. Et mm -hmm. cette mécanique-là, elle, elle est très forte. Et elle est tellement forte, à mon avis, que du coup, effectivement, euh, on n'arrive pas à le transmettre. On n'arrive pas à le, rendre, à, le rendre, à le rendre, à transmettre la réalité de ça. Ça file, ça fouille. Et on a eu plusieurs fois l'expérience avec Anne ah en essayant de retravailler une situation ou en vous donnant ce que Joseph souhaitait, là, une sorte de, de récit un peu… Mais, le récit devient vide, il devient mort, il devient creux. Il, a plus le, la, il, a, il, a, il perd toute l'intensité de l'intonation de celui qui l'a dit, par exemple. Là, là, parfois, il y avait des gens qui, à raconter ce qu'ils racontaient eux, de leur rencontre, suscitaient un émoi de la part de, des autres autour, tellement c'était parfois violent, parce qu'il y a eu des situations très violentes qui ont été ramenées, des choses comme ça. Bon, eh bien, ça. Ça, je trouve que ça devrait quand même ça mérite quand même d'être de, de, identifié, repéré, et c'est un axe pour pouvoir travailler quelque chose du côté de, de mettre les disciplines qui nous sont les nôtres au service de l'humain et pas l'inverse. <rire> bon, Voilà ce que je répondrai comme ça. Vous vouliez dire quelque chose vous avez levé la main, José Oui, oui. Euh, ça y est, j'ai perdu. Ah. <rire> Pour continuer. c'était sur la multiplicité des... Oui, je, je, je pensais aussi que le, ce, ce moment où il y avait tous les participants, là, cette espèce de, de, de, de foisonnement de, de, de commentaires des gens, après que la, la situation a été exposée, ça me, ça me faisait aussi penser au fait que quelle que soit notre formation, quand on est, on pense face à une situation, on pense pas seulement avec notre formation, on pense avec ce qu'on a lu, les, les, les films qu'on a vus, les, les, les bon. rencontres qu'on a fait, et que c'est comme ça, c'est un peu ça aussi qui était illustré dans ces commentaires différents, qui pouvaient être des, des, des commentaires géographiques, historiques, ethnographiques, comme, comme comme si ça ouvrait aussi la palette des éclairages possibles sur une situation. Ça, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup dans le livre, mais en tout cas, quand j'y étais allée, j'avais trouvé que c'était extrêmement intéressant, cette, euh, ces apports. Et, et je trouve que ça a même une fonction politique par rapport à la place de la psychanalyse. Il y a une psychanalyse qui, était, qui a existé et qui était quand même un peu arrogante. Et, qui, et, et là, on avait l'autre psychanalyse, celle qui m'intéresse, celle qui doit servir à tout le monde, mais qui, qui parle, qui est en dialogue avec... Euh, avec d'autres savoirs et d'autres éclairages. C'est tout. Oui. Euh, Jean-Pierre, tu veux dire quelque chose ou peut-être on passe la parole à Claude on passe la parole à Claude. On la parole Oui. Oui, oui, allez-y. Alors. Est-ce que tu veux deux, trois, je, vais, je vais faire ça un peu vite, deux, trois petites choses simples. Euh, évidemment, évidemment que c'est un livre qui a été tout à fait passionnant, évidemment que bon, Jean-Pierre, euh, depuis le, le premier interview, le euh, premier entretien avec Jean-Houry, nous a toujours apporté des, des livres d'entretien tout à fait euh, passionnants. Celui-là ne démentit pas. Je voudrais juste euh, poser trois, trois questions, trois thèmes qui, euh, peut-être sans, sans rentrer dans le, dans le, dans le compliment, puisqu'après après tout, bon, très bien, une fois que c'est dit, c'est dit. Euh, il y a trois petites choses moi, qui m'ont qui tracassé à la lecture, à la relecture d'ailleurs, parce que moi aussi je l'ai lu deux fois. Euh, la première, alors c'est une chose avec laquelle je dis tout de suite que je suis pas d'accord, c'est la définition que Jean-Pierre tu donnes de la supervision. Tu dis que c'est une position de maître dans laquelle il faut dire ce qu'il faut faire, je te cite là. Alors ça c'est une définition du coaching, pas une définition de la supervision. Moi j'ai donné une autre définition, j'ai appelé ça la part du rêve, et je pense que la supervision c'est tout à fait autre chose, c'est surtout ne jamais être en position de maître, et c'est surtout ne jamais dire ce qu'il faut faire. J'ai pensé, une chose m'a paru assez évidente à, votre, à la lecture de ce que vous en dites, euh, je, je trouve d'ailleurs au passage le titre euh, clinique du quotidien tout à fait, euh, c'est une belle invention, c'est une belle trouvaille ça, euh, bravo ça. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de Michael Balint, et euh, ce quelque chose-là n'est pas cité dans, dans, dans, dans ce livre, trouve ça, dommage, parce que vraiment, il y a du baline là-dedans. Bon, alors évidemment, Michael Baline travaillait avec des médecins, ce n'est pas votre cas, mais ça ne change pas grand-chose. Il disait lui-même euh, que les médecins euh, ont, ils ont besoin d'être entraînés à, à, à écouter et à entendre. Et je crois que vraiment, c'est un petit peu ce que vous faites. Il avait, il avait d'ailleurs une phrase… On n'est pas dans l'enseignement, on n'est pas dans la, dans la formation. Il disait « je voudrais déplacer l'accent »– je le cite hein, –« déplacer l'accent d'enseigner à entraîner ». Et je crois qu'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que vous avez, ce que vous avez créé, ce que vous avez fait. D'ailleurs, ce que vous avez demandé, cet initiateur, que personnellement je ne connais pas, qui s'appelle, j'espère que je ne vais pas déformer son nom, de Wegener, euh, ce qu'il souhaitait, c'était quand même quelque chose qui avait un peu une dimension de formation. Et je, ça m'a rappelé quelque chose sur la supervision, euh, une supervision que j'ai faite il y a assez longtemps. La, la directrice avait voulu euh, interviewer un peu le groupe pour savoir où ils en étaient. et leur avait demandé, est-ce que, est que pour vous c'est un peu de la formation Et un éducateur avait répondu, je ne sais pas si c'est de la formation, mais qu'est-ce que c'est formateur mm. Alors, ça, c'est le premier point que je, je, sur lequel je vous interroge. Le second, c'est la question du transfert. Euh, je vais vite là, hein, mais là aussi, on rejoint la question du savoir, parce qu'effectivement, Jean-Pierre écrit à un endroit que le travail ne se fait pas à partir du savoir, bien entendu, mais dans le transfert, dans la dimension transférentielle, vous êtes renvoyé quand même à quelque chose qui est, qui est le savoir, qui est le... le, le, le la feinte, si on pourrait dire, du, du, du transfert, c'est-à-dire d'être assigné à la position du savoir, d'être supposé savoir, et ça vous l'êtes de toute évidence. Euh, alors, évidemment que là, il y a un petit quelque chose qui m'a manqué, moi personnellement, c'est-à-dire, bon, évidemment, vous évoquez les transferts des participants dans ce qu'ils ont vécu dans les situations, mais vous parlez assez peu du transfert sur vous deux, et euh, ça m'a un peu manqué. Par exemple, tu dis Jean-Pierre, Anne est en position de retrait. Mais pourquoi c'est elle qui est en position de retrait euh, Et puis, il y a une autre dimension, c'est tout ces toute la question du transfert groupal. Euh, au fond, qu'est-ce qui vous a réuni vous deux, ensemble, et qu'est-ce que peuvent... Avoir? ressentir, à imaginer tous ceux qui euh, participent à ces, à ces situations. Vous, vous dites d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont là depuis, je crois que c'est 12 ans, hein, que vous faites ce groupe et qui, et qui étaient les, les, les, les premiers dans, le, dans cette affaire. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils qu imaginent de vous deux euh, Vous mettez assez peu l'accent sur ce qui vous relie, ou sur ce qui vous délit. Et ça, je trouve que c'est tout à fait important. Et, et Il y a une question de, de, de, de transfert dans la groupalité, un peu ce que Stoskayes parlait de, de constellation transférentielle. C'est un petit peu cette question voilà, que j'aurais préféré, j'aurais aimé l'avoir plus développée. Et puis, troisième petit point rapide alors, mais c'est évidemment quelque chose dont j'ai déjà souvent parlé avec, avec Jean-Pierre, euh, bon, vous, Tu dis à un endroit, les intervenants sont désorientés, pourquoi sont-ils désorientés Parce qu'il y a euh, perte ou disparition, perte, je crois que c'est le mot qui est employé, de la fonction paternelle, là-dessus on est parfaitement d'accord, bien entendu, mais euh, n'est pas évoqué la question du statut de l'enfant. Or, moi, ça m'intéresse beaucoup cette question, euh, deux petits exemples très simples et très rapides. J'ai vu l'autre jour dans les, dans les informations que les gendarmes ont arrêté une voiture dans, de, dans le sud-ouest de la France. Ils ont arrêté une voiture qui roulait à 140 sur une route départementale. Donc, ils l'ont arrêté, ils se sont approchés, ils ont demandé au conducteur son permis. Il n'avait pas de permis. Pourquoi n'avait-il pas de permis Parce qu'il avait 14 ans. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à côté de lui était assis son père. Et on peut se poser la question de qu'est-ce que ressentait son père, qu'est-ce que représentait pour cet homme, son fils, dans cette situation. Et puis, il y a cet autre exemple que Jean-Pierre prend, sur lequel j'ai un petit peu répondu dans un livre qui vient de paraître sous la direction de Joseph, entre autres. Et il parle du skate, de ses enfants qui font du skate sur la place qui est devant chez lui, à Bruxelles, et les gendarmes passent et regardent ailleurs. Mais euh, comme je l'ai dit dans ce, dans ce texte, ici en Italie, euh, on voit des fois des, des mobilettes avec trois adolescents sans casque et les gendarmes regardent de l'autre côté et ils ne s'y intéressent pas. En revanche, si un adulte passe sans casque ou si un adulte passe à l'infraction, il sera immédiatement verbalisé. Alors, ça pose la question de la place de l'enfance ça, hein, et de euh, qu'est-ce que devient l'enfant et qu'est-ce que devient notre travail dans l'accompagnement de l'enfant, bien évidemment. Alors, bon, pour aller très vite, ceux que ça intéresse pourront regarder, j'ai développé ça dans la revue Illusio en 2019. Euh, Lévi-Strauss c'est parti de l'idée que la femme est euh, la monnaie d'échange dans la société, que c'est ça qui assure l'interdit de l'inceste, mais là, on était en 1948, il me semble que les choses ont fondamentalement changé, que quelque chose ne peut plus être raisonné comme ça, que le Saint-Marché hypercapitaliste a complètement déplacé la place de l'enfant. Et euh, comment on peut agir, voilà, voilà la question que je vous poserai, comment on peut agir le travailleur social s'il veut, je reprends les termes que vous employez dans le livre, agir le père réel lorsqu'il s'adresse à celui que le marché, que le Saint-Marché fétichise dans l'axe de la consommation en lui promettant une jouissance sans bornes il me semble que ce qui est probable, c'est que l'éducateur se trouve dans la même position que le père passager de son fils qui roule à 140. Voilà, un peu en vrac, et puis c'est des choses, pardon, hein, je suis un petit peu linéaire, mais c'est des choses qui mériteraient d'être bien sûr beaucoup plus développées, mais on aura peut-être l'occasion de le faire. Oui, attends, alors, euh, je vais... Le point 1 et le point 3, surtout, le 2, je ne serais pas en dit grand-chose. Le 1, supervision, d'abord, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est peut-être une coquetterie belge que d'avoir profité de la phrase de Magritte pour dire « ceci n'est pas une supervision ». Donc, Je suis d'accord qu'il ne faut pas en faire un un précepte absolu. Et simplement, c'est vrai que le terme de supervision, moi, il m'a un peu agacé parce que, comme je dis toujours et bêtement, il y a vision dedans, il y a père dedans, il y a super dedans. Bon, c'est trop pour un seul mot qui n'a qui absolument pas cette fonction-là en principe. Et je ne viendrai pas du tout m'opposer à ce que tu remettes en question cette, ma conception sommaire et simplificatrice que j'ai indiqué de la supervision pour simplement nous permettre un petit peu un décalage. ça Je n'ai rien à dire à ça, bien au contraire. Euh, et quant à ce que tu parles du statut de l'enfant, ça je crois que c'est vraiment très important, euh, mais ça ouvre une énorme, toute une énorme question, parce que, comme tu dis, le Saint-Marché a, a subverti complètement euh, la place de l'enfant, à tel point qu'aujourd'hui, l'enfant, euh, c'est euh, cet être euh, d'emblée autonome qui peut même... De, qui devrait même pouvoir s'autodéterminer, hein, euh, comme euh, viennent nous le reprocher certains collègues là-bas en évoquant le terme de l'enfant autodéterminé qui aurait droit, du coup, à pouvoir choisir son sexe et son genre. Bon, euh, c'est la difficulté avec laquelle nous allons nous confronter, à mon avis. Non seulement c'est le fait que l'enfant a pris une place de plus en plus importante euh, et qui tue son enfance, qui lui fait presque faire mourir son enfance. Et du coup, il est presque obligé d'être un sujet à part entière, ce qui est, le permet d'être un consommateur à part entière très vite aussi. Ben, tout ça, c'est lié, je crois. Et puis, par rapport à cette position de l'enfant qui est déjà comme ça capable, qui devrait être capable ou qui est capable de s'autodéterminer, il vient aussi détruire la différence générationnelle qui, comme on le constate souvent aujourd'hui, n'existe plus. Il faut aller voir « Famila Granda », le fameux livre de Mme Kouchner, là, pour, dire que pour se rendre compte que c'est une grande soupe dans laquelle il se trouvait là-bas. Il n'y a plus de différence. C'est même plus qu'il y, qu y a, comme le disait Platon, de la contestation, ce n'est pas ça du tout. C'est simplement qu'il n'y a plus de différence. Et que ça, c'est quelque chose qui vient tout à fait… Euh, re Comment ça re rendre à nouveau présent d'une autre manière la question de l'inceste d'une autre manière que celle que tu évoques dans les années et bien, bien d'accord avec oui. c'est ça donc c'est toute la question de la et ça je crois que ça a aussi un autre effet c'est comme tu dis que cet exemple là je ne le connaissais pas comme quoi la les les comment on dit l'effet divers c'est vraiment la clinique du quotidien ce que tu racontes de, du personnage le père était à côté c'est tout à fait ça c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui effectivement les parents ou l'éducateur ne se trouvent se trouvent parfois en grande difficulté pour soutenir une position où il peut se permettre de limiter quelque chose comme si alors ça c'est quand même une question très grave parce que que l'humanisation et la vie en société humaine exige une perte de jouissance, c'est ce que Freud nous a transmis dans « Malaise dans la civilisation mmh. ». Il faut perdre quelque chose de la toute jouissance. Mmh. Aujourd'hui, le, le modèle néolibéral vient subvertir cette exigence-là est à une force terrible parce que ça vient faire que la socialisation qui nous est présentée comme la bonne aujourd'hui est tout à fait en contrevenance avec ce qu'exige l'humanisation et donc là on retombe sur les questions que tu poses de manière tout à fait pertinente et d'ailleurs je crois que c'est une des raisons pour laquelle quand j'ai parlé tout à l'heure en, en présentant le livre de l'engagement subjectif c'est une des raisons pour laquelle ça devient, il faut être vachement courageux pour soutenir un engagement subjectif dans un contexte pareil parce que on est, la, la, la loi du, du, de l'ère du temps n'est plus du tout celle-là et donc ça demande à reprendre une position et c'est bien pour ça que non pas à se serrer les coudes, non pas seulement à se redonner de la légitimité entre nous, etc., ou à faire devenir une nouvelle, mais simplement de pouvoir retourner dans son fort intérieur, j'ai envie de dire, pour un éducateur ou pour un travailleur social, et de pouvoir assumer la rencontre. Eh bien, pour ça, il faut qu'il se distancie de cette idéologie qui est actuellement en train non seulement de se mettre en place, qui est déjà en place, mais qui est en train de toucher à tout désormais. Puisque finalement, elle mange tout, elle nous dévore. Elle entièrement en nous de Tout devient commercial, tout devient, tout tout. devient un acte d'échange de ce type-là. Donc, voilà, moi, je ne sais pas dire plus que ça. Quant à la deuxième question, elle me laisse en panne parce qu'effectivement, on n'a pas travaillé ça. Je ne sais pas ce qu'on devrait pouvoir en faire. Euh, ça ne nous a jamais posé de questions. J'ai l'impression, hein, peut-être de mon côté, mais je ne sais pas si toi, tu avais tu as des choses à dire sur ce deuxième point, mais sur les premiers et troisièmes aussi d'ailleurs. Mais... J'ai vu, vu, vu, euh, vu quelqu'un dans l'auditoire qui a mis une petite remarque à ce niveau-là. Je pense que peut-être c'est quelqu'un qui pourrait intervenir à ce niveau-là. Moi, quand même, au niveau du transfert, c'est évident, évident que jamais ça n'aurait pu tenir aussi longtemps, parce que quand même 12 ans, on était dans la 13e année quand le Covid nous est tombé dessus, donc voilà, on a quand même dû suspendre ça. Parce que c'est vrai que ces séances, on n'a pas pu les continuer par Zoom, c'est impossible. La remarque que faisait Joseph Roussel de la question du corps présent est, est, est tout à fait importante. Ces séances, elles, enfin, on n'a même pas tenté de les faire par Zoom, je pense que ça, ça ne serait pas possible. Mmh. Mais... Euh, euh, ce que je voulais dire, c'est que cette question du transfert, euh, moi, j'aurais, je réfléchissais comme ça un peu rapidement, mais je me disais, c'est bien sûr une question de transfert de travail, mais c'est aussi une affaire de transfert mis au travail. Voilà. Après, je ne sais pas aller beaucoup plus loin. Euh, quand Jean-Pierre dit que je suis plus en retrait, euh, euh, euh, moi, j'avais en tête le, le, le voilà la circulation des discours avec S1 et S2, mais ça ne veut pas dire que quand on est en S2, ça ne veut pas dire qu'à certains moments on peut pas être en S1. Je pense que il y, y a une circulation en tout cas. Il y a une circulation. C'est pas, c'est pas, ce sont pas les positions figées, je dirais. Euh, par, par, par rapport à la question de l'enfant, moi, il me semble qu'on avait insisté quand même sur cette question, qui est un peu sur une cette question qui est présente aujourd'hui et qui est cette, cette illusion d'une autonomie allant de soi. Et c'est quand même beaucoup de ça que les travailleurs sociaux nous ont parlé, de ces mises en autonomie de certains jeunes, mais des autonomies dont le risque, c'est que ce serait une autonomie sans autrui. Et la question quand même qu'on a beaucoup reprise et qui a été beaucoup discutée, c'était justement comment... Euh, comment faire en sorte que, que, que l'enfant, que le jeune ne, ne soit pas abandonné de, de l'engagement subjectif euh, je, je, dis, je dis abandonné parce que euh, parfois, parfois pour, dans certaines situations, il y avait plusieurs équipes et alors, euh, qui, qui s'occupaient d'une même famille, au point qu'à certains moments, il nous fallait intervenir en disant « oui, mais enfin, finalement ». Qui est votre interlocuteur principal de, Avec qui travaillez-vous Est-ce que c'est avec la famille Est-ce que c'est avec l'enfant Et souvent, on a, on a dû un peu remettre euh, le projecteur sur l'enfant, parce que dans, dans, dans certaines euh, euh, -ce qu prises en charge multiples, on risquait justement de perdre l'enfant, en, euh, de, de, de perdre de vue la question de l'enfant. Donc voilà, euh, ce sont moins des enfants rois dont il a été question dans toutes ces situations que plutôt des enfants qui risquaient d'être un peu euh, mis à mal, justement avec un père un peu à côté ou une mère à côté ou une famille à côté. Euh, et, et donc, euh, voilà comment la question étant comment, comment travailler avec ces jeunes pour qu'ils ne soient pas. Euh, complètement euh, mis à mal dans, dans notre social, qui répète ce que parfois certaines familles déjà euh, mettent, euh, mettent à mal. Voilà. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si toi, tu veux reprendre ça. Euh, non, j'ai répondu à ce qu'il avait à dire à Agnès. Peut -être on peut peut-être peut oui. donner la parole. À... La parole oui. Oui. Il, y a, il y a des choses qui se sont dites sur le chat. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, peut-être ceux qui ont participé au chat ils peuvent euh, en dire quelque chose. Euh, voilà. Euh, dans ce cas-là, soit vous levez la main vous, euh, et vous, en, vous mettez votre micro euh, en action. Qui sait qui se lance <rire> Oui, Martine Trapon, vous m'entendez Oui. Oui. Oui. Je n'ai pas, pas encore lu votre livre, mais je vais le lire très vite. En tout cas, ce débat m'intéresse beaucoup. Moi, dernièrement, ma pratique de travail social, c'est que j'ai accompagné des assistants familiaux. Et ce que vous avez dit, ce que, me, ce que Claude Allion a parlé là sur cette place particulière de, de l'enfant et surtout de la relation parent-enfant, me semble catastrophique aujourd'hui. Et justement, le travailleur social est mis vraiment de plus en plus dans un empêchement. Pourquoi parce qu'il est obligé de tenir une place où il est déplacé, je dirais. Et vraiment, le travail de Jean-Pierre m'a beaucoup aidé moi, dans mes dernières pratiques de travailleuse social et de direction. Parce qu'il me semble qu'il euh, est de plus en plus contraint d'une part à des rencontres en série et non plus au cas par cas, bon, là, je, je, je n'irai pas plus loin mais surtout à occuper une place qui a disparu. On le voit bien aujourd'hui, on ne sollicite même plus les travailleurs sociaux, on ne, enfin, on ne peut plus même les solliciter et pourtant sur le terrain, ils sont sollicités. Voilà, c'est un paradoxe dans lequel ils sont de façon, j'ai envie de dire, assez, assez catastrophique et quand on si vous, enfin, je ne sais pas si vous imaginez, moi j'ai eu beaucoup de contacts avec des décideurs ces dernières années, des politiques, des ministres même, et leur discours est effrayant, car ils ne reconnaissent plus la place du travail social, tout simplement. Vraiment, ça s'est aggravé considérablement. Ils, ils, ne disent, ils disent simplement… Euh, c'est une question de formation, ils ne sont pas assez bien formés, patati patata, voilà. Je, je, et je suis moi-même, enfin, je, je, Quand j'interviens maintenant de temps en temps ou coup, si je puis dire, dans une association qui s'occupe de l'histoire du travail social, ça continue, quoi. Il, y a, il y a quelque chose que, que Jean-Pierre a théorisé, que, vous que la psychanalyse a théorisé, sur cette place du tiers, de, de l'autorité, du père, enfin bon bref, je ne vais pas vous, vous refaire, c'est vous une Freud, Lacan et compagnie, ou Winnicott et tout quanti, mais c'est vraiment une catastrophe subjective qui, attend, enfin, qui fait que les travailleurs sociaux, d'ailleurs, on en trouve de moins en moins, il y en a de moins en moins, déjà on en embauche de moins en moins, on, on va fermer une école de service social à Paris, là, a incessamment sous peu, une autre encore, vous voyez, il y a quelque chose là, qui, qui me, sur la disparition du travail social. Voilà. Et moi, je me posais la question, mm -hmm. est-ce qu'on n'est pas en train de changer de société mm -hmm. On passerait de la, de la société de la question sociale à autre chose. J'ai envie de vous poser cette question. À autre chose, je ne sais pas quoi, moi, mais à quelque chose d'autre, de, de la même façon qu'on est passé euh, après la guerre des religions, par exemple, d'une royauté féodale à, à une monarchie absolue. Voilà il y a, il y a une, cette question moi, sur la question sociale qui permettait quand même un questionnement où qu il y avait quelque chose de vide dans lequel on pouvait euh, travailler la rencontre justement est en train de disparaître de de, de de disparaître comme dans un trou de sable voilà voilà ce que je pense et j'aimerais bien vous poser cette question de, du changement merci, de société merci voilà. Martine Mais voilà, je... parce que je veux bien répondre à ce qui me vient, hein. pas, de, de pas faire. mais simplement, je crois que tu as tout à fait raison, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui tient probablement à ce qu'en fait, à notre insu, de manière insidieuse, mais la notion de société a disparu, elle n'est plus là. Donc, et du coup, les gens ne se, sont, ne se sentent plus de dette à l'égard du social, au contraire. Ils estiment que le social est en dette à leur égard. Il y a une inversion là qui s'est jouée et qui fait que du coup, c'est vrai aussi que le social, lui, du fait qu'il ne se sente plus en dette, c'est Myriam Revaud-Dallon qui dit ça, ça dans son dernier ouvrage là sur, le, sur le macronisme, là, mais je trouve ça très juste. Il y a une inversion, la dette que les gens éprouvent à l'égard de la société n'est plus là, mais du coup la société ne se sent plus en dette à leur égard. Il y a les deux qui marchent dans les deux sens. Et donc, du coup, on a une sorte de société, qui rejoint d'ailleurs la fameuse phrase euh, néolibérale par principe de Mme Thatcher, « il n'y a pas de société enfin, ». C'était clair, c'était ça, nous sommes que des individus les uns à côté des autres. Mais ça nous a amené et ça nous amène à une situation éminemment, euh, toi tu parles de catastrophique, je ne sais pas si on peut aller jusque-là pour ne pas nous rendre la soirée difficile, mais en tout cas, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il mm. va y avoir une. On va seulement maintenant voir les effets. C'est pour ça que j'ai personnellement écrit un monde sans limite 25 ans après un monde sans limite, parce qu'on va commencer seulement maintenant à voir les effets au niveau du psychisme de ce cette... De cette... De cette privilège donné à un monde sans limite, à une fois. Il y a d'autres manières de le dire. Je trouve que j'aime bien aussi quelqu'un qui est Roger Paul Droit, qui vient sur un livre récent sur le sens des limites, où il dit, au fond, les anciens ont construit les limites, les modernes les ont transgressées, et les post-modernes, c'est-à-dire nous, on les annihile. Ce n'est pas la même chose, annihiler la limite ou la transgresser. Ce n'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, le, le, le travail, pour, pour pouvoir laisser libre cours sans doute à ce modèle néolibéral qui qui, qui fonctionne euh, et qui veut prendre la main et qui est une manière de s'en se, de sortir euh, soi-disant, euh, eh bien du coup il annihile toutes les limites mm. et, et ça c'est une autre c'est un véritable programme extrêmement destructeur au niveau de la construction subjective c'est très destructeur ça je suis persuadé je, je pense même si je peux terminer par là que personnellement je vois je lis une psychiatrie qui va apparaître mmh. comme effet de cette destruction assez profonde de, des modalités euh, de l'humanisation. Enfin bon, c'est comme ça. Je vais un, peu, un, peu, un peu vite là, mais il un peu fort et en même temps, euh, voilà. Pardon, mais je veux, tu, veux, tu, veux tu veux réagir Oui, non, juste. Et la, la place du travail. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de repérer justement dans cette, dans cette modification, dans cette métamorphose. Euh, que, que va devenir, enfin, comment le, cet effacement du travail social apparaîtrait comme un symptôme, quoi, apparaîtrait comme quelque chose d'un signe, peut-être pas un symptôme, mais un signe. Voilà, j'arrête je, je là. Mais parce Et parce effectivement, que... des lieux de parole comme vous les proposez aux travailleurs sociaux sont, sont, très, sont très, très fondamentaux. J'ai l'impression que le travailleur social aujourd'hui il ne peut plus compter que sur ce qu'il a dans, sa, dans ses tripes. Oui. Alors, <rire> il est dans ses tripes. Mais il ne peut plus compter sur un, sur un appui du discours sociétal. Et ça, c'est très embêtant. Oui, oui. Il y a des gens qui lèvent la main ou des questions euh, ah, Moi, je ne les vois pas. Mais... Diet, là, ici, Anne-Lise J'ai levé la main. Ah, Oui. Allez. Je voudrais poser une question. J'ai été intéressée par ce petit livre et dans un chapitre que vous intitulez « Une délégitimation singulière », il me semble qu'il y, y a question justement de ce que la précédente intervenante a, a abordé. Et je voudrais entendre un peu plus sur ce, cette différence entre le nommé A et le nom du Père, l'appropriation du problème en fonction de si on est nommé A ou si on est dans, dans une autre position où la loi du Père fonctionne. Voilà, c'est. Si vous vous souvenez de ce chapitre, oui, les deux, il me semble, parce que ça a l'air important. Euh, en fait. C'est le chapitre où Jean-Pierre parle du plombier aussi, oui, non ah oui, oui, oui, je crois, oui, oui, oui. c'est là il parle du plombier. <rire> oui. Non, c'est parce que j'avais même dit, je crois que le travail social aujourd'hui oui. ne s'approprie plus ce que la société met comme travail pour lui, mais il est un nommé à, il est, un nommé, à. Il est nommé à être travailleur social. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, la différence, à mon avis, dit très simplement, qui est, qu est un endroit où que Lacan, dont Lacan parle, mais il en a parlé, ça fait, ça fait 20 lignes un hein, maximum, euh, où il dit que désormais, ce sera le, le nommé à est préféré va être préféré au nom du père. mais Pour moi, je l'entends simplement comme étant le processus par lequel on n'est plus obligé de s'approprier la, la position que l'on prend, mais on peut, on peut se contenter d'occuper d'un rôle, quoi, comme, comme d'une fonction, comme d'une place, mais, mais sans vraiment euh, euh, la prendre le père, avec une sorte de déflexion véritablement de, du... C'est ce, ce, ce qui se passe fort aujourd'hui partout. Hein. C'est-à-dire que le, le fameux, euh, c'est l'histoire du, du, du père de celui qui euh, conduit la voiture à 14 ans. C'est l'histoire de l'agent de, de, de police qui ne vient plus euh, soutenir l'interdit du skateboard. Ils ne, ils ne prennent plus sur lui. Plus personne. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prennent plus sur eux la question de l'interdit, par exemple, de la limite ou que sais-je, mais ils se mettent dans une position où ils, où ils se contentent comme ça de la laisser euh, euh, sans vraiment devoir se l'approprier. Alors, j'avais pris l'exemple du plombier, parce que, ou d'un travailleur, comme on dit aujourd'hui, on dit ça souvent, quand on en, si tu as besoin d'un plombier… Euh, et ben vous avez la grande société qui vient, elle, fait le, elle regarde ce qu'il faut, et puis elle ne trouve pas bien, et puis elle s'en va, et elle a quand même fait son boulot, et elle est contente. Un vrai plombier, c'est celui qui va venir et qui va s'approprier le problème qui est le vôtre, et il va finir par trouver une solution. Ou devoir dire qu'il faut que vous changiez votre installation, hein, peu importe, mais en tout cas, il va, il va s'approprier les choses jusqu'au bout. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous éprouvez ça, mais tout le monde l'éprouve, que plutôt que de rencontrer des gens qui tiennent leur profession, de manière euh, véritablement… Euh, où ils s'impliquent et où ils assument la place qu'ils occupent dans cette profession, ils le font de manière euh, rapide, lointaine, sans être vraiment engagé. Voilà. Il me semble que ça correspond à ce que, ce que Lacan avait expliqué là, du noméa qui se trouve désormais préféré au nom du père. Mais moi, je voudrais rajouter quelque chose, Jean-Pierre, dans ce débat, parce oui. que avec la remarque de Martine Trapon, juste, euh, enfin, qui, qui, qui précède celle-ci, c'est qu'on peut quand même se demander si, euh, est-ce que ce n'est pas ce qu'on demande aux travailleurs aujourd'hui d'être des nomméas Voilà, c'est un peu ça la question, parce que quand même tout ce, tout ce management, dont, euh, parce qu'on n'en a pas parlé, euh, dont Françoise… Euh, euh, euh, Dubois euh, rencontre euh, au niveau de, de ces travailleuses-là dans, dans le secteur qu'on appelle en Belgique l'ONE mais qui est la PMI en France, euh, finalement c'est un peu ce qu'on leur demande, c'est d'être de, des à. Enfin, voilà, parce que on, ceux, ceux qu'on a rencontrés, ils agissaient quand même au nom d'eux, euh, même s'ils étaient en difficulté, mais on entendait quand même que c'était quand même cette valeur-là de pouvoir agir au nom au nom de au nom de les valeurs qui étaient les leurs euh, quitte à se mettre parfois drôlement en, en porte-à-faux ou en difficulté avec leur euh, leur euh, leur management ou leur leur supérieur euh, ou leur direction mais néanmoins euh, euh, voilà, enfin, moi c'est une question qui, qui, qui, qui me vient de vous entendre. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on demanderait aujourd'hui aux gens, d'être des ouais. J'avais repris moi l'histoire, dans le livre on a pris, ils sont nommés à être des soutiens aux compétences parentales, par exemple. Oui, par exemple, voilà. voilà. très différent d'être nommé à être soutien des compétences parentales ou à assumer euh, la place de... Euh, de père réel, là ou bien même la catégorie du père réel, comme je l'utilise moins pour essayer de une distinction, mais comme à agir, réel, agir le père réel, c'est oui, très différent de, de faire l'un ou de faire l'autre. Oui. Bonjour, oui. bonjour, Emmanuel Ville. Ah oui, bonjour Jean-Pierre. Euh, oui, bon, il y a beaucoup de choses évidemment, je ne vais pas dire là ce que je vais écrire, simplement par rapport à quelques remarques qui ont été faites, et notamment les dernières. Euh, il me semble qu'effectivement, nous avons affaire à une situation dans laquelle les procédures le management, l'intelligence artificielle viennent prendre la place du lien ou de l'échange et qu'on a donc de nouvelles modalités du noméa dans lequel le lien euh, d'accompagnement thérapeutique, éducatif, etc., est récusé, pour mmh, Je, prendre, que euh, pour, pour expression. je, pas, je crois que cette idée de la récusation, du remplacement de l'intersubjectivité par des procédures, l'intelligence mmh. artificielle, des grands systèmes bureaucratiques est effectivement tout à fait essentiel. Et, et que euh, la, la souffrance des professionnels, parce que bon, euh, ça fait bien longtemps que j'ai constaté ça chez les éducateurs et dans les équipes psychomédicaux, etc., etc., ou chez les pédagogues, c'est qu'effectivement, il n'y a plus d'étayage. Ils sont, euh, au fond désétayés, ils n'ont pas les moyens de trouver un recours tiers qui les accompagne, qui les légitime. Et euh, je me souviens pour terminer d'une euh, formulation de Castoriadis très très ancienne, je crois que c'est dans les carrefours, du, les carrefours du labyrinthe, dans lequel euh, il insistait sur le fait que si les choses tenaient encore, c'est à cause des anciens. C'est-à-dire, justement, de ceux qui avaient été éduqués autrement et qui avaient gardé intériorisé le rapport à la loi. Et, et qui, qui d'ailleurs, sont alors, en pleine souffrance par rapport à ce qu'on leur impose, qui est une récusation de la fonction. Je voilà. oui. hum. parle. Je ne vais pas rajouter à ce que tu dis, parce que ça me semble très pertinent. Je crois qu'il y a une dame qui veut poser une question oui. depuis un moment. C'est oui. Catherine, Merci. Je vous remercie. Alors, moi, pareil, je n'ai pas lu votre ouvrage, mais je vais avoir la curiosité de, de le lire. Je suis formatrice en, en travail social dans un établissement bien connu en Ile-de-France. Et euh, bah, justement, je, je réagis puisque cette question d'engagement, euh, elle porte préjudice maintenant aux individus. S'engager, mmh. c'est prendre des risques. Mmh. Mmh. Et euh, ce que vous faites, il euh, faudrait le faire dans les écoles de formation aussi pour les formateurs, pour les pédagogues. On est très seul et puis il faut en faire plus que plus pour montrer qu'on on adhère à, à l'institution. C'est-à-dire qu'en plus, on est seul, mais pour se montrer, il faut qu'on en fasse encore plus que plus. Et moi, je reviendrai à ce que M. Roussel disait tout à l'heure sur les récits. Je travaille plus particulièrement sur l'écriture de récits. J'accompagne les étudiants à, à écrire leurs pratiques. Euh, parce qu'en fait, ce qui me surprend, c'est quand on parle de problèmes, on parle des problèmes des publics. Alors moi, j'inverse, je leur dis, écoutez, on va essayer de voir ça sous un angle différent. Le problème, c'est vous. C'est comment vous faites avec ces publics C'est votre problème, ce n'est pas l'autre le problème, c'est vous, en tant que professionnel, le problème. Et ça, c'est intéressant parce que ça amène un, un rapport d'étonnement, on l'utilise beaucoup dans notre métier aujourd'hui, euh, mais ça les, ça les déplace. Mais je leur dis ça, mais moi-même, en tant que formatrice, j'ai un gros problème. Oui, ma place dans ce métier-là J'ai l'impression que… Euh, alors, euh, Madame Trapon disait… Euh, euh, les politiques auraient tendance à dire c'est à cause de la formation. Moi, je suis formatrice. Je trouve qu'on ne fait pas notre travail. Je, je, je trouve que les établissements de formation professionnelle je, je ne font pas, pas leur travail parce qu'on est très cloisonné. on est côte à côte, on ne travaille pas ensemble, on n'est pas sur des rapports de, de lignes mm -hmm. réflexives. On va travailler, on est morcelé dans nos domaines de formation. Ça s'appelle mm -hmm. vraiment comme ça. Et on n'a pas cet espace non plus pour évoquer comment faire, on n'a plus ce temps-là. On, on devient des des recruteurs. j'ai quitté, j'étais directrice d'un centre social. Je suis venue à la formation pour me dire que je veux travailler pour le travail social. Et finalement, je me retrouve à faire du management. Je recrute des formateurs occasionnels qui vont donner cours et je forme des formateurs occasionnels qui vont donner cours. Donc, par contre, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Monsieur François Hébert, qui euh, qui, qui valorise les récits des, des étudiants. Et on utilise, alors j'ai trouvé cette entrée, moi, en tout cas, cette avenue, c'est-à-dire que j'utilise les récits avec des collègues pour qu'on réfléchisse ensemble la formation des étudiants. C'est-à-dire que je déplace, c'est-à-dire écrire les récits par les étudiants, oui, pour qu'ils puissent parler de leurs pratiques, mais aussi des stratégies qu'ils mettent en place. Euh, il y a de très belles rencontres dans ces récits, et, mais ça leur demande énormément de temps à écrire. J'espère pouvoir le faire de plus en plus avec eux dans des espaces qui seront ouverts dans les écoles de formation. Mais d'autre part, j'utilise ces récits moi pour, les, pour dialoguer avec des formateurs, pour chercher un peu à comprendre ce qui se passe et comment certains, certains agir euh, peuvent, peuvent renvoyer à une réflexion conceptualisée, théorisée si on veut, et qui nous permettent après de revenir avec, parler aux étudiants et leur dire Comment vous l'entendez, cette, cette pratique Quel mots vous pourrez mettre dessus Et ça nous fait travailler nous-mêmes sur cette question-là. Enfin, voilà, je voulais juste... Euh, je vous remercie. Mais quand même, moi, j'ai envie de vous demander, de vous poser la question, puisque vous êtes formatrice, euh, est-ce que vous voyez une évolution sur les, les 20 ans qui précèdent, ou les 10-15 ans, chez les gens que vous formez Est-ce qu'ils ont encore les mêmes aptitudes pour pouvoir se former, que ceux qui existait auparavant. Est-ce que ma question est un peu biscornue ou bien je ne fais pas bien comprendre mais... ouais. Non, non, je, je ouais. la trouve très oui. très claire. Euh, il y a 20 ans, moi j'ai je, je, je, je, je dû me former il y a 30 ans, oui. 40 ans peut-être, d'ailleurs, si j'assume. Si euh, non, ce pas les mêmes mobilisations. Euh, quoi, vous, pouvez, vous pouvez dire en quoi ça, ça a changé Déjà on a un public de plus en plus jeune oui. euh, qui euh, souvent ce sont les parents qui les amènent à, à s'orienter vers ce métier donc souvent ils ah. découvrent le métier eux-mêmes euh, sur le terrain et puis ils sont, mm -hmm. ils sont mal menés je veux dire à, ne serait-ce que par les établissements qui ne prêtent pas attention à ce problème-là parce que je trouve que c'est fondamental et puis aussi dans les équipes. Alors, par contre, il y a quelque chose qui, oui, qui a bien transformé bien. pour moi mon regard depuis peu. C'est la COVID. J'ai dernièrement euh, accueilli avec des collègues une promotion de 60 étudiants, quand même, pour vous dire. On, on élargit du quantitatif. Hein. Le, le qualitatif est moins présent, mais le quantitatif, là, ça rentre dans les écoles. C'est à celui qui en aura euh, le plus. Et j'ai discuté avec les étudiants par groupe de 10. On a discuté et, et ce qui m'a surpris, c'est qu'avant, on rencontrait beaucoup d'étudiants qui disaient ah, « il y a un problème sur le terrain, ça se passe mal, etc. » Et là, avec la Covid, ils nous disent « nous, on en a marre d'être dans avec des cours en visio. Heureusement, notre espace de respiration, c'est le terrain. » Alors, je me suis dit « merci la Covid ». Curieux, hein mmh. Mais subitement, la question du lien est tellement importante pour eux qui, ne, qui nous demandent à nous, formateurs, de revenir en cours. Ils en ont marre d'être derrière l'écran à, euh, à accueillir des enseignements, à ne plus se voir entre eux, à ne plus être assiégés à une table et à prendre des notes. Et, et ça, par contre, ça, ça, c'est assez intéressant à, à réfléchir en tous les cas dans notre façon de procéder et d'accompagner ces étudiants à s'approprier le sens de, de leur métier. En fait. Je dirais autre chose, je suis, je, je suis, je suis quelqu'un qui est de l'éducation populaire, et je trouve que les éducateurs, en tout cas les formateurs en travail social, sont très cloisonnés dans leur métier. Ils restent sur des valeurs qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui du travail social. Je trouve que l'enseignement des politiques sociales alors qu'il y a peut-être, euh, moi, quand j'ai fait cette formation, je n'étais peut-être pas là-dedans. Mais trouver du sens au métier, c'est aussi comprendre quels sont nos droits et nos devoirs, qu'on soit euh, en grande difficulté sociale, qu'on soit avec de grandes facilités sociales, qu'on soit avec un handicap. Je pense que c'est la question de la personne, c'est comment dire à la personne, tu as des droits, tu as des devoirs, et même si tu ne sais pas, il faut, il faut quand même que tu comprennes que tu les as. Après, si tu les déroges, c'est toi qui auras choisi. Tu prends des risques. Et même ça, les étudiants n'en ont pas conscience. J'ai participé dernièrement à une certification sur la notion de partenariat réseau-territoire. Mais alors, j'étais effarée. Ne serait-ce que la question d'un territoire, dire qu'est-ce qu'un territoire, les étudiants ne savent pas l'écrire. Alors que chacun a un territoire de vie. Ils ont un territoire vécu. Ne serait-ce que de leur dire, parlez-nous de votre territoire. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de votre territoire d'enfance, de votre territoire d'adolescent, de votre territoire d'adulte Comment vous vivez ce territoire ben, quand, on fait de la... quand on est dans, dans, plutôt dans, une, dans de l'animation, la question du territoire, elle est fondamentale, parce que les associations ouvrent leurs portes aux habitants pour qu'ils inscrivent leurs enfants dans des associations. Donc, on considère que... En tout cas, moi, éducation populaire, je considère qu'un éducateur en institution devrait pouvoir s'intéresser sur ce qui se passe dans son territoire, sur le territoire d'ancrage de l'établissement, et pour qu'il accompagne les publics à s'inscrire comme n'importe quel citoyen, ou ne serait-ce que connaître ce qui se passe sur le territoire, ne serait-ce que s'inscrire à une activité sportive, de loisirs, etc. Et ça, ça ne leur passe même pas à l'esprit. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Enfin, vous nous laissez entendre qu'il y a beaucoup de choses à derrière, oui. <rire> je pense que les, les, les établissements de formation sont vraiment responsables de l'avenir du travail social. Oui, mais ça, ça, nous sommes quand même tous, même si je peux accepter ce que vous dites, mais nous sommes tous dépendants de quelque chose qui nous anime en profondeur, nous, nous travaille et qui est lié à l'ère du temps. Hein. Malgré tout, les instituts de formation, ils ne sont pas tout seuls, isolés, ils sont eux-mêmes pris dans un, dans un type de monde particulier qu'on n'a pas si facile que ça à bien identifier, ni à identifier les effets qu'il a sur les sujets. Bon, est-ce que <rire> ça va être le mot de la fin peut-être, parce qu'il est déjà 22 heures passées euh, je ne sais pas, moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Euh... Il y a eu plein de, plein de commentaires oui. là dans oui, le... Oui, il y a plein de commentaires. On ne peut pas dire en même pensée. temps parce qu'alors on ne s'en sort plus. Non, c'est un peu compliqué, d'autant que ce n'était pas forcément des questions. Les gens ont échangé entre eux, mmh. c'est sympathique. Il euh, y aura peut-être moyen de les... Peut-être tout le monde les a regardés. Je voudrais, je voudrais reprendre quelque chose à partir de l'intervention de la dernière intervenante, Madame, il était marqué Catherine, donc je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, parce qu'elle a, elle a dit à un moment donné que cette morsalisation fait perdre la vue d'ensemble du travail. Elle disait on ne travaille plus ensemble. Et, et ça m'a, justement, je, je la remercie de cette remarque, parce qu'il me semble justement que ce que nous avons pu... Euh, faire durant ces, toutes ces années, enfin, ces séances de la clinique du quotidien, c'était des séances de travail ensemble. Et moi, bon, j'ai quand même envie d'ajouter une petite note qui est de dire que durant ces 12-13 années, je n'ai jamais dû me pousser pour me dire, bon, allez, encore une séance de la clinique du quotidien, non. C'est toujours... Avec, une certaine, euh, avec, avec, avec cette idée que euh, et, et ça, ça a à chaque fois été des, des moments de travail ensemble qui finalement venaient relancer, me relancer aussi dans mon travail d'analyste euh, et finalement euh, était quelque chose de l'ordre de cette... Euh, enfin, il y avait un plaisir à travailler ensemble, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et que je crois que dans les, dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, et je ne parle pas du tout uniquement de, de ce qui se passe sur le plan sanitaire, mais retrouver des, des, des espaces euh, fussent-ils une fois par mois, se retrouver et pouvoir discuter ensemble, et que ça relance, le plaisir de travailler ensemble je trouve que voilà c'est pas, pas sans effet j'avais envie quand même de le, de le, de le souligner bonsoir ah, vraiment dernière question alors, parce alors que... du coup c'est voilà, je, je suis donc Gladys euh, je suis en fait étudiante en dernière année donc éducatrice spécialisée sur la région toulousaine donc, euh, voilà, je me permets, euh, j'avais un peu d'appréhension d'intervenir avec autant de, de personnalités comme vous, mais du coup, j'ai envie aussi de, de pouvoir rester sur peut-être quelque chose de positif, puisque je fais partie de, de la nouvelle génération euh, des personnes formées, avec un, un certain âge aussi, mais voilà. Et euh, donc, moi, je voulais quand même souligner, euh, je fais partie d'une école quand même, qui est dans, dans finalement dans toutes vos remarques que vous avez pu faire, qui est quand même dans cette dynamique de pouvoir faire euh, le va-et-vient entre, entre le terrain, mais aussi de pouvoir avoir cette analyse de, de nos pratiques et de la relation. Donc moi, je sais que j'ai beaucoup de, de formateurs et, euh, et d'accompagnants qui nous soutiennent justement dans, dans cette réflexion-là et qui font intervenir, en tout cas dans notre formation, qui font intervenir des professionnels de terrain pour justement… Euh, avoir, avoir cette diversité et, et cette, cette ouverture et ces questions qu'on qu se pose aujourd'hui. Euh, donc moi, j'ai une trentaine d'années, donc c'est sûr que j'ai des collègues qui sont bien plus jeunes que moi et j'en ai d'autres aussi euh, plus anciens. Euh, mais c'est cette richesse-là aussi de confronter euh, peut-être les différentes générations. Et, euh, et voilà, donc je, je tenais à, à souligner l'importance d'avoir des personnes qui ont plusieurs années d'expérience sur les terrains. Et c'est vrai qu'on peut voir des différences, puisque nous, en tant que jeunes étudiants ou en tant que futurs jeunes professionnels, euh, on voit des pratiques aussi différentes et des de, de positionnements. Et, euh, et voilà, c'est aussi toute la richesse de notre métier aujourd'hui. Euh, voilà, je, je... Bon, il y aurait tellement de choses à dire. Donc moi, je n'ai pas encore lu votre livre non plus, mais en tout cas, la, la question de la rencontre et, euh, et du lien... Euh, moi, j'ai énormément de collègues qui se... Qui se voilà, c'est des questions qui reviennent et, et c'est des valeurs qui, qui nous tiennent à cœur. En tout cas, moi, je fais partie d'une petite promotion et, et, euh, et j'ai envie de défendre que peut-être aujourd'hui, il euh, y a des prises de conscience et que, et que nous aussi, on, on sait qu'il qu y a des choix politiques qui sont faits et que malheureusement, euh, ben, voilà, ça influe sur nos, nos, nos pratiques professionnelles. Et euh, j'ai envie de dire... Euh, que c'est un travail avant tout aussi personnel sur nous euh, de faire pour pouvoir aussi accompagner les personnes euh, au mieux parce que si nous on ne se connaît pas bien et si on n'est on pas dans quelque chose de, comment dire, euh, vous, vous le disiez en tout début de, de conférence, la rencontre avec soi-même c'est aussi la, la première chose parce que, ben parce que c'est notre façon aussi de nous, de nous affirmer et après d'aller s'imposer sur le terrain et, et dans nos pratiques. Euh, la question de la subjectivité, euh, elle, elle apparaît là. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on peut qu qu ne nous donne pas assez les moyens aussi de pouvoir apprendre à nous connaître nous et que ça vient aussi à un certain stade de notre vie. Donc, euh, c'est vrai que peut-être des professionnels très jeunes n'ont pas encore cette avancée dans la vie qui... Qui permet, ben voilà, il faut expérimenter, il faut vivre les choses, et peut-être que la société veut absolument qu'on rentre dans des clous, et dans, voilà, dans, <rire> comme on dit, dans des cases, et, mais voilà, j'ai quand même envie de, de garder quelque chose de positif, parce qu'on est quand même certains, certains étudiants à, à défendre des valeurs, et qui comptent encore pour nous, et, et j'espère que les choses bougeront avec les années. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci, <rire> Merci à, à tout le monde pour cette soirée très intéressante. Alors euh, Sylvain a mis sur le chat qu'on va préparer un podcast qui sera envoyé, enfin mis sur les réseaux et sur notre site pour retrouver les conversations de ce soir. Et voilà. Donc, euh, merci à tous. Pensez à lire le livre quand même de Jean-Pierre et de Anne, euh, « La clinique du quotidien ». Voilà, vous avez euh, un petit panneau qui vous le rappelle. Euh, merci euh, Jean-Pierre, merci Anne, José, Joseph et Claude pour avoir euh, participé et à tous ceux aussi qui étaient là ce soir. Euh, une prochaine fois oui, merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Vous. Au, revoir. Ciao. au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. merci. Au revoir, merci. Merci, merci. merci pour ce travail. Merci Joseph, merci José et merci, je veux merci Claude. Au revoir, bonne soirée. Merci. merci. Au revoir, merci. Au revoir. En fait, c'est fou, ça. Moi, on n'arrive pas à sortir, c'est pas possible.